À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. On sort du mauvais choix, docteur... Toujours à la recherche du Siris, nos trois compagnons tombent plutôt sur Hitler. C'est vraiment ballot. Et j'ai comme l'impression qu'il n'est pas du genre. À... Et j'ai passé des inconnus. Mais je, fais, je recherche du personnel. C'est comme ça. Tout le monde, sait ça. Trop dérangé. Les dictateurs n'aime pas Vous dans ma bibliothèque. Avec vos costumes extra Tu que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner. Tu chercherais pas des amis. J'hallucine. Tu oses dire Cyprien, le mongolien. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. Hitler. Tu dis avoir créé ta marque de vêtements, mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Insulter les gens pour exister, je sais. Hitler, ta vie, tu viens d'avoir 30 ans. Ça y est, ça me revient ta tête, d'aubaine, c'est bonnet. tu oses dire ce qui se fait, rien, l'homme recoléen. Go hein, D'ailleurs, il y a un truc qui est absolument irréaliste dans les jeux vidéo, c'est la jauge de vie. Jauge de vie. Allez Ça sent pas le Laissez moi utiliser mes cartes de Oui ça ah, sent le cramé Mais c'est normal, regardez derrière les barreaux Oui ça sent le cramé C'est déjà pas mal Ah au en fait, si vous rejoignez ma page Facebook euh, oui. Je vous offre HITLER C'est vraiment Ballon Et j'ai après le brainstorm oh, j'étais complètement la out et il fallait encore que je check mes mails que je avoir deux trois dossiers à mon boss, tu vois. Ok, yeah. ok, yeah. uh, Partie desquelles j'ai ma petite idée en tête Retourne ma télé dessin animé Cortex décasse C'est un ligne de bus Anim Anime, anime, Tête Retourne en tête Retourne ma télé Oh Le ah, Deux troupes sont tombés Ils ont un trébuchet Un trébuchet Mais qu'est-ce face à mon Siris No way Just tell me, why can't you choose between French and English Because I'm getting a little bit living at living in the of more... Va on a un, un petit commentaire hein, de Goustache de qui nous dit ça a pas l'air super marrant voilà Merci Goustache, <rire> merci, il te euh... <rire> Non mais c'est pas Goustache, mais malheureusement tu es banni Ça va démarrer. Oh, <rire> merci Goustache Merci Goustache <rire> Rendez-vous au prochain épisode pour savoir en combien de... Sébastien Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de l'épopée de... Fait, pour... Si vous rejoignez ma page Facebook, non. je vous...